Salut tout le monde, je stream sur Twitch depuis début décembre, et en plus je suis récemment affiliée, donc il y a plein de nouveautés. Je fais principalement de la danse K-pop, mais pas que. Aussi des jeux vidéo, mais là principalement du Overwatch. C'est un stream en français, mais n'hésitez pas à quand même venir parler en anglais, je ferai de mon mieux pour vous répondre. J'ai le même nom sur Twitch que tous les autres réseaux sociaux, donc c'est facile pour me trouver. Ailita Akira, à bientôt en stream